Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo. Je teste les astuces Pinterest Disney et Noël volume 2. Je m'étais éclatée à faire la première vidéo donc j'avais vraiment hâte de refaire celle-ci. Aujourd'hui je vais donc tenter trois nouveaux tutos et pour être très honnête avec vous, je pense que ça va être un carnage, j'espère que cette vidéo vous plaira, surtout n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos propres astuces, ça me ferait très plaisir de le faire dans une prochaine vidéo et en particulier si vous avez vos propres astuces à Disneyland Paris parce que j'aimerais beaucoup faire une vidéo spécialement sur ça Avant de commencer avec les tutos, je voulais vous parler du cadeau qui est à gagner aujourd'hui et il s'agit de ce mug-ci, un mug qui vient des studios Pixar et qui est à gagner sur Facebook Bon allez, on va tourner le tuto, c'est parti donc pour le premier tuto on est censé faire des cookies mais l'idée c'est pas vraiment de faire les gâteaux de Noël puisque bon clairement je vais pas vous faire du tuto de cuisine, non le but c'est de faire des dessins en fait à travers une vidéo que j'ai trouvée sur Pinterest. Pour faire ces cookies on a euh, de la farine 250g, moi j'ai pris de la cannelle, 130g de sucre, un œuf, du beurre ramolli, genre en 10 secondes il était complètement mou, de la levure chimique, j'ai pas de poudre d'amande donc farine, sucre et la levure. J'ai même pas de fouet donc on va faire ça à la fourchette, hein, à la bonne franquette. Le beurre et l'œuf. Je vous promets que je vais faire de la cuisine sur la chaîne pas en mode euh, je vous fais du tuto mais un peu comme euh, le crash test make-up Disney que j'avais fait et je sais déjà un petit peu avec quel genre de personne je pourrais faire cette vidéo et je pense que ça va être très drôle donc la Pixie Army si jamais ça vous tente n'hésitez pas à mettre un petit j'aime je saurai que c'est pour ça et je sens que ça va encore arriver en masse et que je vais me retrouver à, à faire encore n'importe quoi en cuisine hop là J'en ai peut-être remis un peu beaucoup. Bon alors il va falloir m'expliquer comment c'est possible. J'ai pas de fouet mais par contre un rouleau à pâtisserie, j'en ai un. Et donc là il faut étaler la pâte. Il faut savoir que j'ai pas non plus de moules Mickey. Hein, donc euh, j'ai pris ces moules là. Ce sont les seules moules que j'ai chez moi. Et on va faire du rabibochage pour que ça fasse des oreilles. À partir sur la première boule que j'ai faite. Ça sent super bon en plus. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous mais pour moi ça ressemble pas mais alors pas du tout à une pâte, vous savez comme on voit dans les films, ils sont toutes belles, toutes lisses, toutes... Non, moi on dirait un crumble. Par contre, vraiment les petits gâteaux de Noël, c'est pas censé être tout fin, tout mignon. Alors, il est tellement épais, laisse tomber, on dirait un palais breton quoi. Donc j'ai été à Cultura et j'ai pris tout le matos dont j'avais besoin. Donc tout d'abord euh, des produits de décoration, Donc j'ai pris du rouge, du blanc, du vert et j'avais du marron. Dans mon placard, et ils ont des espèces de grandes brindilles. <rire> J'en ai pas trouvé, donc j'ai pris ça. C'est une baguette chinoise. Je sais pas de combien de temps elle date, puisque j'ai même pas souvenir de l'avoir déjà vu chez moi, mais enfin. Donc, on commence sans plus tarder avec le premier tuto. Est facile. Ah <rire> la, la plaque était encore chaude. Le premier qu'on va essayer de faire, c'est le tuto rouge et blanc. Le motif, c'est d'essayer de faire une espèce de croix. Ah Je l'ai pas percée. Impression d'étaler du ketchup. Et vous devez faire le même motif sur les oreilles, alors je suis désolée, je mange en même temps. Et j'ai un peu foiré l'un des quatre, il y en a un il aura que trois branches, mais c'est pas grave. Honnêtement je suis pas convaincue des masses hein, par cette partie-là du tuto. Est-ce que le photoshop de la bouffe serait passé par là Ou alors est-ce que c'est moi qui suis vraiment une catastrophe Mais ouais ça se mélange, ça c'est pas très pratique. Hein. Est-ce que j'étais censée attendre que ça sèche C'est pas très joli mais on va dire qu'on valide à moitié. Le deuxième il est ouvert, j'ai l'impression de faire de la peinture sur mes gâteaux. Mais la matière est pas du tout la même, c'est fou. On dirait de la pâte à modeler. Mais comment elle fait pour que ce soit tout beau, tout lisse, elle Vas-y, je tente un truc. Oh, c'est pire. Oh non, non, non. Oh mon dieu, l'horreur. J'ai voulu essayer de lisser en me disant, vas-y, ça, ça va me servir de rouleau à pâtisserie. Ne faites pas ça. Et donc, c'est sur cette base approximative que nous allons essayer de continuer ce second tuto. Là, il faut faire un espèce de trait blanc tout du long. J'ai peur. Et alors là, la madame ou le monsieur du tuto, il prend les couleurs pour faire des espèces de boules et il les travaille avec ça. Je pense que c'est plus facile avec un cure-dent, mais clairement, tu peux le travailler assez facilement. Donc ça, c'est plutôt une bonne astuce. Et moi qui avais prévu de faire une belle photo Insta et tout, en mode... Oh là là, regardez comme je suis douée Gna gna gna Ouais, tu parles Tu dupes personne, ta Pixie Bon, et du coup, là, on va tenter le dernier en mode l'arène des neiges par contre moi ça va être la reine des neiges euh, verte parce que j'ai pas de bleu. On repart sur la base verte. Je peux vous assurer que c'est particulièrement moche là encore. Hein. On va essayer de faire quand même euh, les flocons. La concentration est à son max. C'est pas très très joli. Et c'est pas très très appétissant. Hein. Je sais pas pour vous mais moi au fur et à mesure je me dis Berk. Hein. Maintenant on part sur du rouge. Je sais qu'il n'y a pas de flocons rouges mais vous m'avez compris. Et je fais le dernier en marron. Oh, je crois que c'est le pire de tous celui-là. Oh là, là, là, là, là, là, là. Mais c'est pas un flocon, ça On dirait un tequel Bon, bah donc voilà ce que ça donne pour moi. C'est un énorme fail, c'est-à-dire que je trouve que les instructions sont hyper compliquées. Ça a l'air très simple à la caméra, mais je pense que si vous n'êtes pas habitué, ça donne un carnage comme je l'ai fait. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas non plus le très bon matos, c'est bien possible. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un sondage, la Pixie Army. Pour vous, lequel des trois vous donne le plus envie d'être mangé Je sais que c'est assez difficile moi je pense que c'est le deuxième avec les guirlandes mon préféré, on va donc passer à un bonhomme de neige, alors je dois vous avouer que j'ai un petit peu triché puisque j'ai commencé à faire une partie des pompons en avance histoire de gagner du temps alors il vous faut pistolet à colle le retour avec de la glue il vous faut également de la feutrine noire et orange du carton, des ciseaux de la laine, je vais vous passer les étapes de comment faire un pompon parce que je vous ai déjà fait du DIY avec et du coup je considère que bon vous savez un peu comment il faut faire mais en tout cas je vous mettrai dans le petit si vous voulez le tuto que j'avais fait avec du pompon comme ça vous verrez un petit peu comment est-ce que je fonctionne et j'ai oublié la lettre bien sûr <rire> bon et alors là c'est le moment de vérité puisqu'on va enlever le carton bon on dirait un petit peu un balai de toilette mais euh... Je trouve que le résultat est plutôt pas mal du coup moi je vais le couper pour qu'il soit un peu plus arrondi parce que là je le trouve vraiment très bah, très en forme de papier balai à toilette quoi. Et comme vous avez vu je me suis servi de la baguette chinoise que j'avais tout à l'heure. Pixie les bons tuyaux encore et toujours et donc le deuxième je ne sais pas trop à quel niveau le mettre donc ce que je vais faire c'est juste que je vais l'enfourner comme ça que je vais couper le contour comme j'ai pu faire et après je vais adapter. Alors voilà ce que ça donne par contre j'ai un petit problème d'ordre technique c'est que ma baguette est trop grande donc j'ai essayé de la casser comme j'ai pu je vais mettre de la colle comme ça je suis sûre qu'après ça bouge plus et du coup pour les tout petits ils conseillent de mettre euh, du fil de fer autour des pompons mais le problème c'est que je vois pas trop comment est-ce qu'on les attache ce que je vais faire c'est que je vais quadrupler le, le fil de fer comme ça on le durcit un petit peu parce que le lien est vraiment extrêmement fin je mets un peu de colle pour la sécurité quand même pour d'être sûre que ça tienne bien ça m'embêterait que ce soit pas le cas donc ce que je vais faire c'est que je vais faire comme ils ont marqué sur le tuto je vais lui dessiner les yeux à la feutrine noire et pour le nez on doit mettre une carotte bon, alors on voit rien sur la feutrine hein. mais moi je vais le faire allez, comme le vrai tuto donc ça c'est mon premier œil. il est temps de mettre des yeux à Mickey voilà ce que ça donne pour les yeux ça lui fait vraiment de très grands yeux mais j'aime beaucoup que ça accroche. <rire> mon doigt la colle en fait, c'est tellement petit que c'est très dur de rassembler les morceaux le tout sans vous faire mal quoi. J'ai pas envie de lui faire l'écharpe comme on peut voir sur le tuto, mais je trouve que c'est très mignon aussi. En tout cas, honnêtement, je valide à 100% cette astuce. Je la trouve vraiment très très bien faite. Il faut savoir que vous pouvez prendre aussi des boutons normaux, hein, c'est ce qu'ils conseillent de faire d'ailleurs. Mais n'ayant pas de bouton, bah oui parce que bon j'ai jamais rien moi. Et voilà Alors euh, très honnêtement de tous les tutos que j'ai fait jusqu'à présent c'est vraiment mon préféré, je le trouve absolument trop mignon et je sais que je vais aller faire plein de photos éditions de Paris avec lui je suis amoureuse En tout cas euh, il faut prévoir quand même pas mal de temps pour reproduire cette astuce notamment pour refaire les pompons mais vraiment si vous avez l'occasion de foncer ça coûte pas vraiment très cher à faire, c'est fiable et c'est facile J'ai pris le temps de manger, de ranger ma bibliothèque et surtout il a fallu que je me fabrique mon propre amidon liquide surtout qu'en plus ce tuto là c'est un membre de la pixie army qui me l'a envoyé sur le forum donc ça me tenait très à cœur de le faire J'ai regardé sur internet comment faire pour avoir de l'amidon liquide et en fait j'ai découvert que l'eau du riz c'était de l'amidon et on va tenter donc l'idée c'est de faire cette petite euh, décoration Mickey en ficelle je vais la reproduire en plus grosse parce qu'à mon avis sinon on va rien voir et pour ça il nous faut des ballons, des paillettes, de la ficelle en coton, j'ai pas de coton donc j'ai fait ce que j'ai pu donc il nous faut trois ballons et l'idée c'est d'en gonfler un de la taille de mon poing moi je vois pas trop l'intérêt donc je vais faire le double pour qu'on puisse bien voir <rire> ça commence bien je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai très envie de le lancer Allez, allez. <rire> bon donc sérieusement je recommence Donc ça c'est un point On va dire que ça c'est deux fois la taille d'un point Et c'est pour faire la tête de Mickey Et ils disent d'en gonfler deux autres C'est bien mignon mais il faut déjà que je l'attache Donc je vais l'attacher avec la ficelle Je vois pas comment je peux gonfler trois ballons en même temps moi. Donc là on a notre premier ballon Et on doit en gonfler deux plus petits pour faire les oreilles <rire> J'essaye d'obtenir une taille à peu près normale pour une tête de Mickey Donc je fais un œuf avec ma ficelle franchement j'ai trouvé ça hyper drôle mais je sais que le petit membre de la Pixie Army non je sais que le petit membre de la Pixie Army qui m'a proposé ce tuto s'attendait à me voir galérer et riait déjà derrière son ordinateur donc j'espère que tu te marres bien ça va j'ai pas non plus mis tous mes poumons dans le gonflage de ce ballon hein. ils font la même taille ou... parce que... Ils ont pas l'air d'avoir la même forme pour la ficelle il nous conseille de couper des morceaux de 45 à 60 cm j'ai absolument pas de règle donc on va faire ça au pifomètre au on va dire que ça ça doit faire un mètre au moins on voit large et on va en couper 3 de la même taille il n'y avait pas marqué 3 morceaux de ficelle donc je suis en train de penser qu'en fait il en fallait peut-être plus. Hein. Je pense que ce, ce tuto ça va être la galère mais c'est pas pour rien que j'ai choisi de le faire en dernier. Voilà donc l'idée c'est en fait que ça recouvre tout, au long, tout autour du ballon avec mes ficelles trempées dans l'amidon. Ah, c'est tout, tout gluant en fait. Mais je pense que du coup ça va bien accrocher au ballon en tout cas j'espère. Mais je l'entends se dégonfler en plus. Eh hey, oh c'est pas le moment hein ceci, bah oui oui il se dégonfle bah oui oui, t'es pas qu'un peu même que tu es dégonflé si hein. les ballons se dégonflent tout seuls, le tuto il est déjà mort avant même que je l'ai commencé j'aimerais bien avoir une chance de réussir vous voyez Cela, je sais pas vous mais moi je suis pas convaincue par la beauté du tuto hein. est-ce que j'ai envie d'accrocher ça chez moi, la réponse est franchement euh, pas du tout hein. donc voilà ce que ça donne pour celui-ci ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve directement quand j'ai fini les deux petits. Voilà donc là on en est à l'étape où je mets les trucs à sécher. Donc en dessous j'ai mis du papier cadeau et un carton parce que j'ai pas envie que ça tâche mes fringues. En espérant que Clochette n'aille pas s'amuser à jouer avec pendant la nuit, ce dont je doute très fortement. Il nous restera à laisser sécher ça pendant euh, toute la nuit. Je triche pas, je laisse à, à sécher. On va voir, on va essayer de respecter les conditions un maximum et on va voir si ça tient ou pas. Même si je parie plus pour le ou pas. Hein. Nous voilà donc à J plus 1. Donc euh, j'ai fait mes affaires, j'ai dormi et honnêtement je suis plutôt contente du résultat 24 heures après. Alors les ballons eux ont pas tenu mais au niveau des ficelles en elles-mêmes je suis vraiment très très satisfaite. Comme vous pouvez le voir la forme ronde a vraiment duré. Les paillettes par contre ont pas trop tenu. Il y a beaucoup de détritus au sol. J'ai pas acheté d'épingle hein, je vous avoue. Donc on va faire ça au ciseau et on va partir sur le plus dégonflé des trois. Bon alors pour le plus gros j'ai même pas besoin de chercher à enlever à l'épingle, ça passe dans le trou. Je pense que celui-là c'est vraiment celui qui a la forme la plus étrange des trois, la moins ronde. Ouais vous le voyez il y a un énorme trou donc je sais pas trop comment j'ai fait mon coup. Et du coup là il faut attacher les deux petits ballons au gros ballon pour faire la tête de Mickey. En fait il fallait laisser de la ficelle pour cette étape là, à part que bon c'est moi hein, donc vous avez l'habitude que ça ne se passe jamais comme prévu. Mais rien ne vous empêche je pense de prendre une ficelle de la même couleur du coup pour essayer de rattacher ça comme vous pouvez. Voilà ce que ça donne, après il vous suffit juste d'ajouter un ruban vers le haut pour que vous ayez votre décoration. Honnêtement j'étais très sceptique mais je pense vraiment que là ça peut tenir, après c'est peut-être pas fou non plus. Les paillettes tiennent pas très bien mais par contre la forme résiste donc euh, agréablement surprise par ce tuto. Je sais que c'est un petit peu tard pour faire de la décoration de Noël puisque bah, on est Noël donc joyeux Noël la Pixie Army et voilà, voilà. Voilà ma Pixie Army, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup lequel des trois vous avez préféré. Et surtout si vous avez vos propres astuces à partager, j'ai vraiment hâte de voir ce que je pourrais tenter dans les prochaines vidéos. Mettez-moi un petit pouce en l'air si cette série de vidéos vous plaît et que vous voulez la revoir sur la chaîne, j'en tiendrai vraiment compte si jamais vous voulez en voir d'autres ou pas du tout. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime la Pixie Army. Bisous bisous bisous et bienvenue dans la Pixie Army pour les tout nouveaux qui arrivent